Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de QSD. Question sans détour, qui va s'intéresser ce soir aux échanges, aux relations avec la Caraïbe, en tout cas, de droits des affaires avec nos voisins de la Caraïbe. Pour ce faire, souvent, les entreprises se sont dit que c'était compliqué euh, par rapport aux barrières douanières, aux barrières de la langue, parfois, et aux barrières juridiques, surtout. Pour en parler ce soir, nous recevons Marie-Camille Piton. Bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup de votre accueil. Vous êtes secrétaire générale euh, du CARO. Alors, le CARO, c'est le centre d'arbitrage régional au Hadac. Ça peut paraître compliqué pour monsieur et madame tout le monde, non, mais vous allez simple. expliquer tout cela. <rire> oui, bonsoir, merci beaucoup. Alors, le centre d'arbitrage régional OADAC, qu'est-ce que c'est C'est un centre qui propose des solutions euh, d'arbitrage, qui permettent la résolution euh, des litiges, mais devant un tribunal privé, donc euh, euh, en dehors des juridictions, mais avec la même valeur qu'un jugement, voire, euh, je dirais, beaucoup plus simple à faire circuler dans les autres pays, parce que les autres pays de la Caraïbe oui. et du monde se sont euh, entendus dans une convention pour donner une exécution automatique aux sentences. Donc, en fait, c'est beaucoup plus simple, quand vous avez une décision d'un arbitre, d'aller la faire exécuté en Dominique ou à Porto Rico euh, que euh, si vous avez un jugement français. Parce que si vous avez oui. un jugement français, il faut faire une procédure de reconnaissance. Alors typiquement... C'est pas la seule chose qu'on fait, mais... Bien je vais sûr, vous mais typiquement, ouais. pour comprendre euh, aujourd'hui, une entreprise guadeloupéenne qui aurait des relations commerciales avec euh, mmh. euh, des partenaires dans ces états de, de la Caraïbe, euh, vous apportez des solutions pour que, dans le cas d'un écueil juridique, on puisse trouver des solutions rapidement. C'est ça. Et c'est des choses qu'il faut prévoir en, en amont, en fait. Donc j'ai cette petite brochure à moi. Alors vous pourrez voir que c'est un projet qui bénéficie de fonds Interreg Caraïbes du programme et qui est mené par la Chambre et d'Industrie de, de, de Guadeloupe, euh, la Chambre de Commerce et d'Industrie des îles de Guadeloupe. Donc euh, c'est effectivement un projet qui demande, c'est vrai qu'on n'aime jamais trop penser euh, aux litiges qu'on est en train de, oui. de, de trouver un nouveau partenaire, que ce soit en France d'ailleurs, parce que l'arbitrage ça fonctionne aussi euh, pour les litiges franco-français ou à l'étranger, on a plutôt envie de se projeter dans ces nouvelles relations d'affaires, l'avenir. Mais malheureusement, si on ne pense pas au litige et qu'on ne met pas la clause qu'il faut dans son contrat, eh ben le jour où on a de l'inexécution de l'autre côté, on va réaliser euh, que ben, devant les tribunaux c'est long euh, et surtout dans un contexte international par exemple si le, le votre partenaire dominicain a mis une clause dans ses conditions générales qui prévoit la compétence des tribunaux de dominique et eh ben ça veut dire qu'en fait vous serez obligé de trouver un avocat en dominique de faire une procédure en dominique où c'est un pays de common law c'est en anglais vous connaissez personne et ça va être ça va être compliqué alors que effectivement si vous prévoyez une clause carreau oui. ça veut dire que vous aurez le droit de demander à Caro de nommer un arbitre qui va parler français et anglais, qui va maîtriser la loi qui s'applique au contrat et puis votre domaine. Oui. En, en somme, on, voilà. on parle de, de, de, de mots durs, litige ouais. et juridiques, c'est vrai, mais en réalité le, le Caro est d'abord là en valeur d'accompagnement de l'entreprise dans ouais. ses démarches, effectivement, et pour éviter qu'on en arrive à ce type en de situation. En fait, on a un client qui nous a dit, on a bien aimé ça, il nous a dit finalement, comme vos clauses euh, sur la résolution, c'est des clauses modèles, on n'a qu'à les prendre et les mettre dans le contrat et puis après, on arrête d'en discuter avec l'autre. Donc ouais. en fait, ça évacue le problème. On n'est pas là à se dire, oui, mais c'était condition générale, non, c'est les miennes, etc. Euh, on règle le problème en mettant la clause. Et effectivement, on fait aussi beaucoup de choses en amont. Alors, on propose des services de médiation. Je pense que tout le monde sait ce que c'est que la médiation. Oui, bien sûr. Ça permet d'accompagner la négociation. Parfois, si vous savez que vous allez avoir une négociation compliquée, mmh. vous pouvez demander à un médiateur de vous aider, euh, en fait, à, simplement pour éviter les écueils, pour éviter des disputes qui feraient que finalement, il n'y aurait pas de, de contrat ou pas d'accord. Euh, ça permet aussi, on a traité pas mal de médiations aussi en droit du travail, oui. euh, pour permettre aux entreprises. Donc on n'est pas non plus juste focalisé sur un type de règlement de litige. Nous, on veut vraiment, en fait, faire en sorte que les gens utilisent plus ce qu'on appelle les modes alternatifs de règlement des litiges, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller au combat systématiquement, qu'ils voilà, qu utilisent nos services pour être accompagnés, pour euh, faire en sorte que leur projet fonctionne et justement évite le contentieux en fait, voilà. tant que possible. Parce que vous pouvez intervenir effectivement quand l'entreprise est déjà dans des relations euh, euh, commerciales ou d'affaires avec d'autres partenaires, mais vous pouvez oui. également intervenir dans la construction de projets, dans, la, dans la genèse oui. d'un projet de, de oui, coopération. Oui, oui, oui. Donc on a aidé des entreprises justement. Alors il y a, il y a deux choses, il y a plusieurs choses qu'on fait. Donc on peut aider par ce qu'on appelle de la médiation projet. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est la médiation projet C'est une pratique qui, qui est beaucoup utilisée dans les pays plutôt anglo-saxons, Angleterre, Canada, même un peu états unis où le médiateur est là, pas pour vous aider à résoudre un, pas parce que vous êtes dans en litige, mais parce que, par exemple, vous êtes quatre partenaires, euh, avec des partenaires aussi d'autres territoires, et vous essayez de monter un projet un peu compliqué et euh, finalement, euh, bah, il y a beaucoup de questions à traiter. Il faut les traiter dans l'ordre. Faut... C'est un peu le chef d'orchestre du projet, si vous voulez. Oui. Et on a la chance d'intervenir sur un projet qui est mené par la Chambre de commerce de Martinique, euh, qui regroupe une vingtaine de chambres de commerce de la Caraïbe qui veulent créer une espèce de super entité qui s'appellera « Caricham » et qui viendra offrir des services en fait, à l'échelle de 20 euh, territoires de la Caraïbe. Mmh, Donc, c'est un projet passionnant. Et euh, on a nommé une médiatrice projet, en fait, anglaise, parce qu'il y a surtout, des, il y a surtout des, des chambres de commerce anglophones dans oui. le réseau, et, et en fait, qui, justement, les aide à s'entendre sur que va faire cette chambre de commerce, qu'est-ce qu'on va mettre dans les statuts. Donc, elle crée des forums de discussion. Et ce qui est intéressant, c'est que la médiation projet, c'est hyper flexible. Donc, si c'est une médiation projet avec trois personnes à faire, je sais, pas 4 réunions de 30 minutes sur 6 mois ou une grosse médiation projet du type de Caricham, on peut s'adapter. Euh, et puis on est aussi une source d'expertise alors euh, en droit de la Caraïbe et on organise des petits ateliers à la demande sur oui. euh, le cadre juridique de la Dominique, le cadre juridique euh, ben, euh, de, du Costa Rica parce Par on exemple. A un projet ouais. mais, mais, mais l'idée surtout, ce que j'entends c'est que on, ce n'est pas finalement réservé à, à un type d'entreprise, on pense euh, aux, aux grosses sociétés, aux grosses succursales aujourd'hui finalement avec euh, votre, votre expertise, on mm. peut ouvrir euh, des portes à des TPE, des PME pourquoi oui, pas Oui, complètement, oui, oui. oui, oui on, on aime bien former enfin l'idée c'est vraiment d'être accessible pour justement apporter un soutien au PME. Donc on vient d'ailleurs de signer un accord avec l'organisation des états de la Caraïbe oui. orientale, oui. et parmi les choses qu'ils auraient besoin qu'on fasse, avec le réseau qu'on a sur place aussi, c'est le soutien aux PME, donc avec de la formation. On ne va pas leur proposer les mêmes services, c'est vrai qu'on va, va essayer de faire de l'anticipation. On sait que c'est des sociétés aussi qui ne pourront pas tenir un contentieux de six mois, d'un an, de oui. deux, deux ans, ce n'est pas possible. Oui. Donc on préfère les former à la médiation en amont, justement à ce qu'on appelle ben, l'évitement des disputes, à former éventuellement leur, leur RH donc on, on, on veut s'adapter aux différents besoins pour avoir un impact en fait, sur, euh, bah, sur la bonne santé des, des territoires. Quoi. Justement, depuis que vous avez cette expertise avec euh, nos voisins de, de la Caraïbe, est-ce que mmh. vous avez le sentiment que nos entreprises guadeloupéennes euh, sont plus à même d'ouvrir de, de, ah oui, oui, oui, leur champ d'action sur euh, nos voisins Moi, je trouve qu'il y a un vrai mouvement. Oui. Euh, D'ailleurs, je salue la, la CCI Guadeloupe qui a un excellent pôle international euh, de plus en plus sollicité, là, qui grandit. Sur plusieurs euh, secteurs d'activité euh, différents. Oui, il ouais. oui, oui, ben, y, ben, y, ben, y a évidemment de l'importation ouais. classique, mais aussi en fait euh, des sociétés qui développent leurs services, qui cherchent des créneaux aussi pour des biens parce que des, des, parce que c'est vrai qu'il y a le problème euh, parfois de la concurrence des îles qui mmh. vont tout être mais il y a aussi des complémentarités possibles. Donc il y a tout ce travail qui est, qui est fait là par les CCI euh, aussi dans, dans aussi en Martinique évidemment, en Guyane de plus en plus pour euh, voilà, pour, pour créer cette complémentarité et, et des nouveaux marchés pour oui. les entreprises. On, on a vu effectivement hein, des entreprises de plusieurs tailles, euh, notamment avoir des relations de plus en plus régulières avec des, des ouais. Saint-Domingue, par exemple, ouais. pour ouais, citer ouais. Saint-Domingue. Saint-Domingue, est effectivement. Euh, est-ce bon qu'il y a des. Mmh. Vous parliez de, de, du projet Caricha, est-ce qu'il y a des territoires qui ont déjà un lien, on va dire, plus naturel dans les affaires avec euh, notre département de la oui, Guadeloupe. Oui, bah, il y a des CCI, ce qu'on appelle les CCI franco. Donc, oui. par exemple, il y en a une euh, à Saint-Domingue, une, euh, une franco-dominicaine. <coughs> euh, donc, il y a ça qui permet. Euh, et puis, vraiment, dans le il y a évidemment un, un, un gros rapprochement en ce moment, hein, bien sûr, avec oui. les, la Guadeloupe, la Martinique, qui sont membres associés. Je pense que dans le OCO, ça va devenir aussi euh, beaucoup plus facile euh, dans les mois et les années qui viennent euh, justement parce qu'il y a beaucoup d'acteurs institutionnels qui ont initié ça et nous, on est un peu le trait d'union juridique en fait, de tout cela. Et donc, effectivement, on essaye d'accompagner le plus possible. Parce que ce n'est pas simple, la Caraïbe. Oui, non, on est si proche, mais si loin, finalement, juridiquement. Beaucoup, justement, évoquent ces barrières douanières, souvent. Alors, elles sont ce qu'elles sont, puisqu'elles existent. Et nous sommes régis par cela. On ne peut pas les barrières douanières, c'est impossible. Mais par contre, on peut trouver des moyens d'être en affaire avec nos voisins. Bah, je pense que ce qui est essentiel, c'est d'apporter de l'information. Oui. Déjà, au départ, puisque puisqu'il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas agir. Mais une entreprise qui n'aurait pas l'information adéquate, euh, bah, c'est certain que ça va être très compliqué pour elle. Donc, euh, elle peut s'adresser au CCI qui renvoie vers nous pour certaines questions, qui en traite d'autres. Il euh, y a des agences sur place. Donc, on essaye un petit peu de coordonner tout ça pour que les personnes, euh, bah, autant que possible, ne soient pas, ne soient pas perdues. Euh, quand elles font ces démarches. Alors, on a parlé des litiges, on a parlé d'accompagner euh, les projets. Les autres missions euh, du CARO bah, Il y en a quand même pas mal, ouais. je, déjà <rire> Mais effectivement, je, je parlais de l'expertise. Oui. Donc, on a un service d'expertise. Donc, on a ces petits kits euh, qu'on distribue, où vous avez en fait euh, nos clauses modèles. Euh, on peut aussi les envoyer évidemment par mail quand vous nous contactez. Euh, des modèles de requêtes aussi pour nous saisir. Donc, enfin, c'est assez complet. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on en envoie. Donc, on a un service aussi qui est un service d'expertise. Donc, ça, c'est vraiment un service où on nous saisit et on a besoin d'une information juridique. Euh, et notamment euh, en droit caribéen ou en droit international, parce que c'est vrai que c'est aussi euh, parfois l'information est un peu enclavée oui. également. Et donc on peut, alors soit on peut nommer un expert si vous avez besoin d'une, si c'est une question un peu complexe, etc., que vous êtes sur un projet avec d'autres ou une transaction. Ou alors, comme je disais, on peut organiser des, des ateliers. Donc, on a fait ça, justement, avec la CCIG en Dominique. On a euh, traité, en fait, les questions de règlement des litiges, droit fiscal, droit social, avec le barreau de la Dominique. Ils ont animé un petit atelier avec nous et avec euh, Maître Christelle Reynaud, qui, qui est avocate en Guadeloupe. Donc, ils ont expliqué, en fait, les... Les fondamentaux de, du droit de la Dominique sur ces questions quand même assez euh, clés pour euh, les entreprises qui veulent oui. venir chez eux droit des sociétés aussi, est-ce que je m'immatricule sur place, est-ce que je m'enregistre, etc. Et nous, bah, en fait, on traduisait puis c'était un espace aussi de questions donc Alors, ça c'est quelque chose qu'on va refaire. Pour terminer, juste un mot sur euh, Marie-Camille Piton sur les, les, les champs, on va dire, qui nous concernent tous dans notre bassin caribéen oui. euh, et qui vont tendre sans doute vers de nouveaux métiers, de nouvelles affaires je pense à la gestion des sargasses, je pense Absolument, à, euh, oui. euh, euh, à l'environnement <rire> Euh, mmh. Au niveau mode de consommation du, du, du, de nos énergies, mmh. euh, par exemple, là également, on peut travailler sur des projets et vous pouvez accompagner. En ce Totalement, sens, pourquoi ouais, pas des entreprises ouais. guadeloupéennes être leader de marché sur ces questions-là ouais. demain à moi, la 2020. Merci de poser ailleurs. la question oui. parce que c'est effectivement. Enfin, moi, j'ai été frappée oui. euh, en venant. Euh, évidemment, euh, je connaissais pas la Guadeloupe euh, avant de m'intéresser à ce projet. J'ai été frappée par le dynamisme dans ces domaines-là mmh. euh, des entreprises et on a une expertise particulièrement justement qu'on développe on veut lancer la médiation environnementale donc on est en train de créer un nouveau service spécial mais effectivement on veut développer cette expertise là euh, des arbitres qui, qui soient à l'aise avec ces questions euh, dans ces domaines de la médiation euh, aussi, et de l'expertise euh, en droit international, en droit des autres pays de la Caraïbe sur ces sujets. Ouais. Alors pour ceux qui nous ont regardé notamment les chefs d'entreprise, euh, les porteurs de projets tout simplement, comment vous contacter, comment rentrer en contact Alors, avec le CARO Alors on est le dans, le, dans le centre de Pointe-à-Pitre, oui. euh, place de la rénovation Tour Cécide. Alors appelez-nous, Donc je vais donner le numéro 590 590 212 972. On a un site internet, c'est caroadac o h a, -D -A -C org et c'est aussi très facile de nous trouver sur internet si vous tapez centre caro Guadeloupe donc on a un bureau où vous pouvez venir de préférence sur rendez-vous, mais vous trouverez toutes nos coordonnées sur le site, notre email, et, euh, et on vous recevra avec plaisir. Très bien, bah, écoutez, merci d'avoir accepté cette invitation. Je vous en prie, merci on à espère vous. que ça vous a donné des pistes, pourquoi pas. Et euh, effectivement, de toute façon, on est en plein dedans aujourd'hui oui. euh, dans cette ouverture vers euh, nos voisins de la Caraïbe. Absolument. Merci encore. Voilà merci pour la fin de ce question sans détour. On vous souhaite une excellente soirée avec la suite de nos programmes.